Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de bracelet brésilien de la série spéciale Noël où je vais vous apprendre à faire le bracelet sapin. Pour ce bracelet, vous aurez besoin de 13 fils, 7 noirs pour le fond du bracelet, 4 verts pour faire le sapin et un fil doré pour la petite étoile en haut du sapin. Chaque fil est d'une longueur de 30 cm mais vous pouvez aussi utiliser des fils de 60 cm et les replier pour former la boucle. Ce bracelet se découpe en 10 étapes qui seront détaillées au fur et à mesure de la vidéo, mais cette fois-ci nous allons utiliser le même nombre de fils pour chacune des étapes. On enlèvera le fil à l'extrémité droite pour les étapes impaires, et le fil à l'extrémité gauche pour les étapes paires. N'oubliez pas qu'il y a les deux vidéos expliquant le nœud avant et le nœud arrière qui sont disponibles dans la barre d'infos. Vous y trouverez aussi l'ordre des fils à l'état initial et le détail de chacune des étapes. Une fois que les 10 étapes ont été réalisées, vous obtiendrez un petit sapin de Noël. A vous d'en réaliser d'autres jusqu'à ce que la longueur du bracelet vous convienne. Pour vous donner une petite idée de la longueur moyenne d'un bracelet, j'ai fait 7 petits sapins pour qu'ils soient à la taille de mon poignet. Et voilà le bracelet sapin terminé N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et rejoignez Bracelet Brésilien sur Facebook, Instagram et Twitter pour découvrir de nouveaux bracelets toutes les semaines. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel.